Salut YouTube Encore une vidéo off et cette fois-ci on va parler de la map de résurgence. La map actuelle dégage à partir du 21 juin pour une nouvelle map. Est-ce que c'est une bonne décision On va en parler justement dans cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Cette nouvelle map, qu'est-ce que c'est Elle s'appelle Fortune Keep. Elle est un peu plus grande que la map de résurgence actuelle. Qu'est-ce que je pense actuellement de cette map Là, aux premières impressions que j'ai, juste... Un schéma, j'ai pas la vue 3D, j'ai pas comment c'est fait les détails, les reliefs, j'ai rien. Comme ça, je vous dis que Keep est le meilleur endroit. C'est ce qui va rappeler le plus l'hôpital. Ça, ça, rappelle euh, l'endroit qu'on a au sud-ouest de Caldera. Cette espèce de grand bâtiment, il y a plein de hauteurs. Euh, tu peux escalader les toits. En termes de fight, ça peut être génial. En plein enregistrement, je reçois un message de Didier m'annonçant qu'un gameplay de la map vient de sortir. Du coup, on passe au débrief en live directement. Hello, mate, and welcome to Fortune's King. We're taking you through a new map. The keep is where the magic happens. Right nice that place. The winery is where I take the edge off because bottle service is nothing compared to barrel service. This is my town. The rest of you, are just drop it in. And finally, smuggler's code. C'est exactement for comme je pensais, gros. Glad I could show you around. Now get back out there c'est exactement comme je pensais. Est-ce que vous savez que je viens de tourner une vidéo en off de ça Mais on n'avait pas encore de vidéo quand je l'ai tournée. Ce qui va se passer là, c'est que la, la map qu'on a actuellement de, de Résu va disparaître. Et En fait, moi, ce que, ce que grosso modo j'ai dit dans, dans la vidéo qui va sortir, Kip, c'est un des meilleurs endroits qu'il y ait. ok Ça a une hauteur de ouf. À côté, je vous ai parlé de, de la Wainway. Bordeaux, j'appelle ça, vu que c'est un truc à vin. Comme quoi, ça allait être les deux points clés de l'endroit. Et il y a exactement le dénivelé que je pensais par rapport à la, à la hauteur de la caméra et des bâtiments. C'est-à-dire qu'en gros, si tu spawns qui, tu pourras sauter n'importe où sur la map ce qui va quand même mettre un sacré dynamisme. Là où ça ne va pas être euh, évident, c'est que la résurgence, comme on l'a actuellement, ça nous rappelle de ouf, Verdansk par rapport au, au système de monter dans, la, dans les maisons, de descendre, de sortir. Alors que là, c'est full porte en bois, toutes les balles passent à travers. Et du coup, cet endroit, là, il est spotted. Du coup, c'est facile. Smuggler Cove Et là c'est la vue la plus intéressante Où on peut voir vraiment le maximum C'était pas exactement comme je pensais Je pensais que ce serait des, des toits beaucoup plus plats En mode hôpital et tout Mais pour peu qu'il y ait quelques tours sur lesquels on trouve des armes Ou genre à l'intérieur d'ici tu peux rentrer ou quoi Il y a moyen de bien s'amuser et de faire un massacre J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de fenêtres Et beaucoup de possibilités de mourir Absolument dans tous les sens. Et c'est ça justement que les joueurs de, de Résurgence aimaient beaucoup. C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de fenêtres, il n'y ait pas beaucoup d'endroits putes, on va dire. C'est Si tu veux faire un fight, tu es en face-à-face face avec le mec, ça se passe, tu vois. Alors que là, autant là pour traverser la route, de ce bâtiment à ici, c'est l'enfer, autant les bâtiments, c'est extrêmement chargé. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'angles. Après, on voit quand même que du coup, keep, ça domine sacrément toute la ville. Là, on doit être à Town et euh, on voit ça en fait. Non, attends, qu'est-ce qu'on voit en fait, ce truc là qu'on voit, c'est ce truc là. En fait, il y, y a une sorte de mini église là. Et on la voit depuis en bas. Ouais, c'est sacrément en hauteur le bordel. Hein. Ouais, mais c'est Caldera Junior. J'espère que vous avez kiffé ma petite analyse. Bien faite. C'est la fin de mon débrief, de ce que je pense de la nouvelle map. Fortune Keep. J'espère que ça vous aura plu. Je dors faire ces putains de vidéos off. Les gars, pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Et attends, je pensais que c'était fini. J'ai fait un petit gameplay dernièrement. Sur Rebirth, justement. Il est tellement pépite que je te mets à la fin. J'ai plus assez de voix pour gueuler Mec, j'ai flagué ma voix à gueuler sur tout le monde hier. <rire> une... Chat, première game de la journée Précision qui me court dessus en gueulant je t'aime Mais qu'est-ce qui se passe Encore le reste d'alcool que j'ai dit hier Ou ça s'est vraiment passé Ça s'est passé Alors, tiens, Christine, amuse-toi avec les Kinder Surprise. La voix du réveil. J'ai pas de voix du réveil. J'ai pas de voix du réveil, c'est juste que j'ai flingué ma voix hier sur le tournage. Je, je dois faire un mouvement, je dois faire un mouvement. Allo euh, Allo Désolé, Antonin de la Vega. Sieste prévue Non Non, il peut pas y avoir de sieste prévue parce qu'il y a mon... Hop. Oh. Merde Oh c'est mon chat. Il tue le skin de ton truc, hein. Il est beau, hein. Du coup chat je faudra qu'on fasse un débriefing Oh merde Mais pourquoi vous êtes français en fait j'ai rien compris Est-ce que vous pouvez me respecter quand vous me rochez, s'il vous plaît C'est pas vrai C'est pas vrai C Ce mec là m'a knock De la façon la plus horrible qui soit pas de chance mais je suis un peu triste qui il, euh... il m'a dit je t'aime et, euh... et après il a essayé de me tuer j'ai l'impression qu'on peut pacifier, les gars. La vermine. Ça dégage. Il trottait, lui, un peu. C'était hein. un trotteur, les gars. J'ai déjà 18 kills, mais qu'est-ce que je suis en train de branler Je suis sur un autre monde, là. Je vais pas tirer. Et donc, ouais, en fait... Euh... J'ai encore des invités qui doivent venir à la maison euh, cet après-midi. Je dois faire un... Je dois faire un bowling avec. Donc, c'est pas tout de suite que je vais me reposer, genre... Je me reposerai de... demain. Je vais continuer la game avec ce car. Sit down, dog. Je suis à 23 kills. Quoi Oui Ok. Vingt-quatre il a été meilleur, chat. J'ai un pu faire. Ah, j'ai peut-être troll un peu, chat. Un petit peu, mais c'est rien.